Sauvegardez ce crew, puis lancer le jeu. Une fois Los Santos Custom ou chez Beniz, allez sur le menu peinture. Si votre véhicule dispose de couleurs principales et secondaires, commencez par la secondaire pour appliquer la première couche. Dans le menu couleurs secondaires, allez dans métaux. Sélectionnez aluminium brossé, vous validez, vous ressortez, vous allez sur couleur principale, métaux, Aluminium brossé, vous validez, vous ressortez, vous allez sur métalliser, vous restez 4 secondes et vous ne validez rien. Vous ressortez, vous allez sur emblème de crou, vous appliquez, vous ressortez, vous retournez sur couleur principale, menu des couleurs nacrées, vous allez sélectionner la teinte bleu diamant, vous validez, vous ressortez, vous allez sur crou, Couleur de crew, vous validez, vous ressortez, vous allez sur couleur secondaire, crew, vous validez, vous ressortez. Et voilà, vous avez désormais la teinte Diamond Green Kiwi sur votre carrosserie.